Bonjour les amis! Bonjour, bonjour, c'est Yushka! Bienvenue sur le tarot des 5 soleils! Eh J'espère que vous allez très très bien! Voilà, et je vous fais la petite vidéo du mois un petit peu tard, ma foi j'avais plein de trucs à faire et tout, mais de toutes les façons c'est pour couvrir toujours les événements donc euh, du mois euh, du verso, donc on vient de quitter! Là, puisque aujourd'hui nous sommes le 19 mars. Euh, mars, n'importe quoi, février. Ouh, allez, on atterrit, on atterrit. Alors, mes amis, euh, je vous ai posté donc une vidéo sur la pleine lune, donc du 19 euh, février, donc qui entre en poisson. Encore une autre vidéo sur les secrets de la lune, et donc, celle-ci, quelque part, elle complète ou elle corrobore, disons, un petit peu les deux précédentes, sachant que, naturellement, ici, je suis pas du tout, disons, moi, je suis, disons, on va dire plutôt ça, je suis dans les cartes de Nostradamus, je suis dans le tarot de Marseille, parce que je lui attribue, naturellement, ces fameux dessins et ce cryptage, cet encodage qu'il y a, disons, dans le tarot de Marseille, et que jusqu'à présent, ma foi, je suis désolée, mais personne n'a réussi à trouver. Euh, voilà. Euh, ben, il fallait aller sur les pas naturellement, disons, de son enseignement qui est à la cabale. C'est un cabaliste. Il a grandi en Aix-en-Provence. Mais par contre, il a été élevé, éduqué par son grand-père. Et son grand-père, mes amis, eh ben, il l'a éduqué à la cabale et à des tas de textes sacrés, que ce soit écrit en hébreu, en, en latin, en vieux français, etc. C'est un, quelqu'un de très érudit, euh, en grec, je vous ai dit, grec, hébreu, enfin, disons plusieurs langues, de toutes les façons, et il l'a éduqué à tout ça. Donc, euh, ce petit Nostradamus a grandi à Avignon, hein et donc on lui attribue énormément de prophéties, et, et voilà, alors, là, ça rentre, disons, dans cette, cette vidéo, dans le cadre, donc, des nouvelles prophéties, hein? voilà. Alors, ça concerne euh, le mois du Verseau, donc, euh, qui se retrouve être euh, dans la 18e carte, ou alors qui exprime dans l'alphabet hébreu, puisqu'il y a 22 lettres, donc la 18e lettre, donc qui est euh, la lettre « Tz », je vous l'avais dit, euh, qui veut dire le, le « Tzadik », le « Juste hein, ». Voilà, « Tzadik », le « Juste », le « Saint », mais vraiment, c'est « Tzadik » et c'est quelque chose euh, d'important, hein, euh, de très important. Bien, alors... Là, on va y aller tout de suite et on va faire un... Je vais vous montrer, disons, euh, ces, ces, ces cartes-là pour le moment. Donc, ça, c'est la fameuse, dans le tarot de Marseille, c'est la fameuse euh, 18e carte hein, qui porte, donc, le titre « La Lune hum? ». Mais par contre, c'est vraiment le signe du Verseau, hein et ensuite, juste à côté, c'est donc un signe saturnien, et juste à côté, je vous ai posé la 16e carte, qui est un autre signe saturnien et qui est le Capricorne, d'accord Ces deux signes saturniens, là, sont couvés quelque part par, euh, la, par Saturne, donc par le B, hein, les deux ensemble, voilà c'est également maison, façon, disons, d'éduquer, plusieurs façons, disons, d'éduquer, que ce soit différents enseignements, on va dire, et c'est vrai que la vie, il y a l'école de la vie, et il y a l'école, son école euh, personnelle, où, ma foi, on doit s'épanouir, etc., etc. Et ça, euh, disons, dans euh, ce fameux B, euh, où, qui représente, disons, un peu notre construction, parce que Saturne, ça représente le temps, ça représente la construction euh, d'une personne qui grandit, et quelque part se nourrit, disons, de plusieurs informations, et Saturne, euh, donc cette fameuse planète qui est en ce moment, disons, en Capricorne, c'est une planète qui est rigoureuse, et qui aime bien, disons, que l'éducation, disons, euh, soit pas euh, ingurgitée de force, mais c'est lent de façon à ce que ce soit lent et répétitif de façon à ce que l'enseignement euh, soit presque appelé, demandé. Vous voyez, comme le gosse qui dit « Maman, qu'est-ce que ça veut dire ?» etc. etc. Et après, il expérimente le truc. Bien, euh, c'est pour ça que là, c'est une planète extrêmement lente. Bien alors, cette planète extrêmement lente, elle se retrouve, disons, en train de chapeauter euh, ces deux signes saturniens qui sont en haut. Ça, je vous ai fait euh, le petit coucou, donc, euh, dans mes autres vidéos, je reviens pas dessus. Et là, donc, en bas, en bas parce que là, on va parler d'axe lunaire, hein, voilà. Et pourquoi d'axe lunaire Parce que tout simplement, un axe lunaire se déplace dans un signe, en 18 mois, ça aussi c'est expliqué dans les autres vidéos d'accord et on, on regarde, bon, moi j'ai posé absolument tout ça, j'ai regardé disons les deux axes euh, celui qu'on vient de passer et donc qui était le lion verso donc de mai 2017 à novembre 2018 ben, ça dure 18 mois donc et ça correspondait au coup de départ, c'est-à-dire à, à l'élection du président de la République française, M. Macron. Bien, ça correspond à, à ce passage-là, disons, clac, allez, l'axe Lyon-Verseau. Ensuite, on est parti, donc en novembre, attendez voir que je ne me, je me gourre pas, là, en novembre 2018, et cet axe, donc, en, restera jusqu'en mai 2020, toujours 18 mois, donc, et cet axe Cancer Capricorne, et ben pour le moment il est présent. Donc c'est pour ça que j'ai marqué les deux là, mais c'est hyper important. D'accord Alors là, je vais faire un tout petit zoom, de façon à ce que vous puissiez peut-être regarder, voir de plus près. Ça, attendez, voilà, donnez-moi les zooms, clac et clac. Alors, il y a une chose que je voudrais vous dire, disons, sur l'axe verso, je vous laisse regarder, hein. Après, je... voilà, euh, l'axe verso, Lion. Alors, le verso, naturellement, euh, il faut comprendre qu'il représente un nouveau monde, euh, quelque chose, disons, de tout à fait sensationnel, euh, les projets, etc., etc., voilà. Et puis, euh, il y a le côté euh, Lion naturellement, euh, qui est là, et qui dit, oui, oui, oui, oui, c est, c est, ça c'est le côté royal de Lyon qui dit, euh, oui, oui, oui, oui, mais malgré tout, il faut se soucier de ces sujets. Euh, donc euh, ça correspond, disons, cette taxe disons, à, à l'équilibre entre, disons, la, la société, les grands projets et tout, mais également le respect de l'individu, de l'individualité également, hein. et de toute façon, à ce que ce soit bah, harmonieux, hein, et chacun puisse s'épanouir, voilà, donc, pendant 18 mois, on a balayé un petit peu euh, euh, ce, ce doux message, on va dire, bien, maintenant, clac, on passe, vous voyez, en haut, donc, à la tour, la maison Dieu, qui se casse à figure, euh, je vous avais dit, il euh, bah, y a un peu, ça fait un peu une, comme une espèce de cagnotte là, qui explose, tout simplement. Euh, voilà, avec euh, des tas de roncles qui, qui descendent, donc euh, qui me font penser vraiment à des sous, à des pièces de monnaie. Hein. Euh, pouf, bah voilà, on dirait la banque qui explose, là, tout, un peu, tout simplement. J'ai fait aussi des vidéos là-dessus, donc je ne vais pas revenir. Ensuite, euh, cette, ce fameux axe, Capricorne. Et donc, euh, cancer, en eh bas, ben, ça correspond, disons, à la fameuse carte qui est la justice. Je vous la montrerai tout à l'heure de plus près, encore, si vous voulez. Et puis voilà, donc il euh, y a un côté, disons, euh, qu'est-ce que c'est qu'en euh, haut bah, On comprend que c'est le côté social, c'est un petit peu comment, disons, on a envie de s'impliquer euh, euh, dans la vie, euh, euh, trouver quelque chose, disons, pour pouvoir euh, bah, acter sa vie, s'émanciper, être euh, indépendant, étant donné qu'on vient de passer le verso aussi, et, et vous comprenez Donc là maintenant, il y a un sentiment de « ok, « Eh bien, ça, maintenant, j'ai envie de l'accomplir, je veux l'accomplir. » Alors, euh, ben, bah, le Capricorne, quelque part, euh, vous savez, c'est le grand comptable, il dit, ben, bah, euh, on va faire nos comptes. Hein. Alors ça, naturellement, c'est autant, disons, euh, sur le plan euh, mondial, euh, familial, euh, personnel, ah, bah, fais ton compte, hein, euh, fais tes comptes. Hein. Et en bas, euh, le fameux cancer qui est représenté, donc, ici, là, avec, euh, avec les cartes de Nostradamus qui s'appelle la justice et qui, elle, porte le signe du cancer... Hein, voilà, et eh ben elle, personnellement, elle représente le peuple, la femme, la maison aussi. Enfin, bref, le côté, disons, familial, émotionnel. Sachant que naturellement, cette fameuse, euh, ce fameux cancer, ce fameux signe, mais il est. Euh, de, rigoureux parce qu'une femme doit être rigoureuse disons dans son foyer de façon à ce que les enfants soient bien éduqués et de l'autre côté ah, ben, il faut qu'elle fasse des tas de choses aussi il y a un côté disons émancipation entre parenthèses de la femme dans le sens euh, épanouissement attention faut pas confondre faut pas confondre hein je parle là épanouissement c'est à dire trouver sa place de femme et dans cette société où tout est mélangé, où euh, euh, si t'es pas, disons, euh, ministre, ou alors euh, talon-aiguille, ou non mais je vous dis n'importe quoi, mais c'est ça, hein, ou alors vraiment euh, la première de classe et tout, qui va tout arracher, ou alors, il euh, y a un côté, disons, la femme, c'est vachement difficile pour elle à l'heure actuelle d'être présente tout en étant, disons, en, en plus, quelque part, féminine. Euh, parce que vraiment, le côté social, donc en haut, là, la tour qui se, qui, se, qui se pète la tête, eh ben, euh, c'est vrai qu'il y a une espèce aussi des, des écroulements, donc beaucoup d'émotions. Et là, on va parler également, disons, puisque l'on parle euh, de, de, de moyens et que la, le cancer a besoin d'avoir des moyens pour pouvoir s'exprimer, eh bien, là, elle est en train de dire quelque part. Ça peut symboliser également euh, la population. Hein, je vous dis tout de suite, le cancer peut symboliser la population. Voilà. Euh, il dit bah, je fais comment hein C'est un petit peu ça, quoi. Euh, c'est un axe où l'on s'implique, mais, mais je veux bien m'impliquer, mais je m'implique comment Alors ça, c'est toujours la même chose. Cet axe-là, il y a un petit peu, disons, à l'heure actuelle, soumis. Attention, étant donné que si euh, il y a, un, il y a la frustration, on va dire, disons s'impose ben, ça que parce qu'on est déçu, ça ne correspondait pas au rêve et tout, verso, il hein, ne faut pas s'égarer avec le verso, hein. c'est pour ça qu'avec euh, avec Nostradamus, il a carrément marqué la lune hein, sur cette carte, Bien, hein. hein, euh, il faut être quand même concret, alors l'émotion naturellement elle risque d'être... Euh, ben, négative, et puis, euh, il peut y avoir, comme on en ce moment, disons, euh, allez, tout en bloc, et puis, c'est du rejet. Bien. Alors, maintenant, vous avez vu ça, disons, en gros. Euh, tiens, euh, je vais quand même faire ça comme ça, là, pour vous montrer quelque chose. Allez. <rire> ça, c'est toujours moi, hein. Toujours parce qu'il faut quand même que je vous montre un petit peu les cartes. Le, le manche il est très très sensible, à ce qui fait qu'à peine je à peine je touche, pouf, ça fait des écarts euh, assez, assez énervant. Voilà, d'accord? Bien, alors vous avez en haut donc la fameuse Saturne. La Saturne, donc qui est en Capricorne pour le moment, porte le chiffre 2. Alors là je vous ai montré donc les fameuses manifestations avec la tour donc qui s'écroule et donc on s'aperçoit que 1 avec le verso quand l'axe donc est arrivé verso Lyon ça correspondait à, à l'élection, donc, du président. Le deuxième axe, quand il est passé, là, je vous le passe, là, tout simplement, quand il est passé en cancer capricorne, eh bien, ça correspondait tout simplement, disons, au début des manifestations, disons, de la population française. D'accord euh, On va... Je vais pousser un petit peu ça. Maintenant, je vais, je vais vous montrer euh, quelque chose, disons de plus marrant allez, je retourne ici tout simplement et puis après je, je réagrandirai à nouveau je voulais vous montrer tout simplement que le signe du Verseau, il est en face du signe du lion ce fameux axe que le signe là euh, des, du capricorne il est en face donc du cancer c'est ici donc là, euh, au point de vue planète naturellement moi, j'ai retenu ici la Lune, j'ai retenu ici le Soleil. Je les ai mis ici, hein, vous voyez, là, il y a le Soleil de Nostradamus et là, il y a la Lune de Nostradamus. Naturellement, euh, si vous ne le savez pas, ce sont les cartes qui portent, disons, ces deux planètes, entre autres. Voilà. Bien, en haut, c'est Saturne. Donc, on regarde ça. Euh, ensuite, on s'aperçoit que j'ai mis lanque. alors lanque ici, on appelle ça la croix de vie ou la croix en C tout simplement, alors comment on la pose, voilà c'est comme une clé si vous voulez, une clé du destin, une clé de la marche naturellement lunaire vous voyez, ou effectivement elle fait unique dans le dans le, dans le zodiaque. les deux signes saturniens sont côte à côte et ils sont en face des deux signes qui sont euh, uniquement, disons, influencés par euh, une planète. Alors, on ne va pas rentrer dans planète, astre ou quoi que ce soit, on s'en fiche pour le moment, vous voyez. Et c'est le lion et c'est la lune. Nulle part la lune, est est ailleurs, nulle part le soleil, est à l'heure, pour influencer un signe particulier. C'est un fait unique qui est en face d'un autre fait unique. Ça, il faut, faut le voir. Donc, à partir de ce moment-là, c'est facile, on a deux points, euh, comment ça s'appelle, d'appui. Et donc, l'axe, disons, euh, se, se, se place tout à fait correctement. Voilà comment se place l'enca. Bien évidemment, euh, il y a des démonstrations à faire là-dessus qui sont tout à fait énormes. Euh, je ne vais pas les faire ici. Hein. Mais par contre, je vais retenir, disons, la croix de vie. D'accord Vie. Croix de vie, c'est la croix de vie, ça, qui est ici. Or, la vie s'écrit, et euh, euh, rattachée, disons, à un nombre qui est le 18. Et là, vous, vous voyez que la carte 18, c'est la carte qui porte le signe des Verseaux. Moi, je l'ai appelé le médium, hein, tout simplement, parce qu'il y a un côté, disons, extrêmement prophétique, des choses qui sont euh, prophétisées et qui vont arriver, et qui sont prévues depuis très longtemps, etc., etc. Pas qu'avec Nostradamus, les amis. Hein. Euh, il faut vous enlever ça de la tête. Il y a des, des, des prophètes, et, euh, je vais le dire, même dans les textes sacrés et tout, mais j'en parle pas ici pour pas tout mélanger. Mais euh, c'est quand même assez énorme, hein, vous voyez ça. Alors... Donc, là, c'est la fameuse 18e carte. Et maintenant, on va aller voir euh, ce fameux... Euh, attendez, voir que je retrouve ça. Mon fameux 18e... Ah, mais ben, je vais prendre de toutes les façons. Moi, ce que je voulais prendre en premier, c'est la fameuse lune. Donc, de, de Nostradamus. Voilà. Alors, regardez. Premièrement, là, qu'est-ce qu'il fait Il est en train... On voir, il faut que je regarde correctement. Pour vous la poser sans que ça bouge de tous les côtés, parce que je bouge trop. Hein Bien, alors, ça, c'est la fameuse lune. Avec. Euh, il fait un coucou, euh, justement, au cancer. C'est rigolo. Ça, c'est l'écrevisse. D'accord C'est l'écrevisse, mais. Euh, l'écrevisse, bah, c'est. Oui, c'est une forme, disons, de, des crabes. Il y a beaucoup de crabes, hein. il y a énormément, disons, d'espèces de, de, de crabes, c'est, voilà, hein, c'est tout simplement. Il y a quelque chose comme 400, 500, j'en sais rien, enfin c'est énorme, ça c'est vraiment la 18 e carte, là donc on voit. Hein. Et là, c'est les fameux deux euh, loups, mmh. ça je vous en ai parlé aussi dans les vidéos euh, passées, donc je reviens pas dessus. Et là, je voudrais vous montrer hein, les deux petites tours qui sont là. Et donc, on s'aperçoit que ces fameuses deux petits tours peuvent... Moi, j'ai regardé hein, sur Avignon, les remparts d'Avignon. Eh bien, je vous garantis que j'ai trouvé ce genre de tour qui faisait face à ce genre de tour là, comme ça. Et je vous ai dit que... Donc, il était... Euh, il avait grandi à Avignon. Bien Maintenant, là, est-ce qu'il nous fait un petit clin d'œil Parce qu'en général, les cabalistes, ils, ils laissent une marque, c'est un peu comme les hackers. C'est rigolo, ils ont une signature. Bien, et là, on voit qu'il y a un visage de profil, donc qui, qui pourrait, disons, symboliser tout simplement la tête hein, de Nostradamus en pleine méditation la nuit, parce que tout simplement, il montait sur le toit de sa maison... Il mettait un bassin à terre, voyez et il mirait l'eau du bassin et il avait des visions qui arrivaient. Maintenant, je vais vous montrer, disons, en plus, euh, ailleurs, ces fameuses petites gouttes. Là, Qu'est-ce que c'est, toutes ces petites gouttes, là, qui tombent et tout, on dirait. C'est des gouttes d'eau ben, On va aller voir ça. Moi, je vous dis... Euh, pour moi, c'est des gouttes tuiles. Mais je vous dirai pourquoi tout à l'heure. D'accord Allez. Clac. On va en mettre un petit peu plus près, peut-être. Comme ça. Voilà. Bien. Alors. On a vu la croix en C. On a vu comment elle était placée. On a vu que la vie... De vie, parce que c'est une traduction qu'ils ont fait sur langue, euh, disons portait euh, donc le mot vie. On est d'accord Bien, on a vu que le verso c'était la 18e carte, hein, comme ça, donc il y a un côté tout à fait lunaire. Et là, au point de vue prophétique, euh, Nostradamus nous dit faites bien attention, disons, à ce passage de la lune. Hein, euh, sachant qu'il nous fait un coucou euh, jusqu'à jusqu l'écrevisse, jusqu donc au crabe. Ça veut dire qu'il nous dit, lui aussi, de prendre en compte euh, le premier axe lunaire qui fait verso, ici, lion, et le second qui fait capricorne, vous voyez, et la fameuse écrevisse qui se trouve ici, c'est-à-dire le cancer. C'est un autre truc pour pouvoir le comprendre. Pourquoi Parce qu'il voit des choses qui vont se passer et ça parle de la vie. Il a décidé de, de, de prendre tout ça et d'encoder de cette façon. Enfin, je suppose, je, je suis en train de les décrypter. Alors je suis peut-être en train là de... Ouf hein, de m'envoler. Mais pour moi, ça devient franchement de plus en plus, de plus en plus précis naturellement. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on voit là On a vu euh, toutes ces petites gouttelettes d'huile. Euh, là, on voit le lion, disons, avec la lanterne. Or, on voit bien que c'est en correspondance, parce que ce fameux lion, là, euh, qui a un petit peu tapis en vieux, vous vous imaginez, là. Donc, c'est quelque chose, c'est une, une prophétie qui est très ancienne. Hein. Il dit que c'est prévu, donc, depuis quelque part longtemps et que petit à petit, l'histoire, elle a fait son chemin. D'accord Bien et là, l'huile, naturellement, allume la lanterne. C'est comme ça qu'on faisait avant. Il faut savoir qu'ici c'est de l'huile. Pourquoi Parce que, euh, tout simplement, le verso est rattaché à l'arbre euh, qui s'appelle donc euh, l'olivier, qui donne de l'huile. Et donc, comme c'est, je vous l'ai dit tout au départ, comme c'est un, une carte qui transmet euh, la vie, euh, qui symbolise également la venue du Messie. Le Messie, qu'est-ce que c'est C'est une personne euh, sainte, donc qui est ouin, et qui doit, disons, euh, depuis le temps, disons, euh, qui est prévu, qui est annoncé, et qui viendra, ma foi, euh, je l'espère, euh, le plus vite possible. Et si on ne distrait pas trop la Quelque part, la cour, hein, euh, en faisant, disons, des mauvaises paroles, des mauvaises choses et tout, et eh ben ça accélère, disons, euh, cette arrivée de miséricorde de bonté. Voilà, c'est pour ça que je vous dis toujours, euh, euh, allez, on n'est plus le temps de discuter maintenant. Vous savez, c'est quand vous ne voulez plus une, une situation, euh, vous en avez assez discuté. Vous, vous comprenez, vous ne voulez plus en discuter. Allez, moi, je vois ça, c'est temps d'avoir ce genre, disons, d'attitude, tout simplement. Hein, on est dans cette époque-là où on se tourne résolument euh, vers l'avenir et tous ceux qui veulent nous rattacher, disons, à, à des histoires où on a envie de remuer, de remuer, de remuer encore, là je ferai une vidéo spéciale pour ça. Euh, il vaut mieux les laisser de côté, euh, mais on fera une vidéo pour ça. D'accord, je vous ferai une vidéo pour ça parce que c'est vraiment lié, disons, à, à la chute. Des, des mondes, bien, alors, donc, euh, j'en étais où là, parce qu'il faut pas que je, donc, que je m'éloigne trop de mon sujet non plus, ah oui, 666, donc, je vous avais fait pour le Capricorne, waouh, le diable, le nombre du diable de 666, alors, euh, le 666, naturellement, je le retrouve directement ici, avec le 18, en faisant, euh, 3 x 6, 18, c'est-à-dire 6, 6, 6. Alors, cette démonstration de 666, en prenant, disons, des textes euh, qui, sont, qui, qui demandent vraiment euh, beaucoup de, de démonstration, je laisse tomber, je vous fais carrément, disons, un raccourci avec 18, ça fait 360, euh, enfin 666 d'une autre façon, voilà comment on, on le trouve. Sachant que la vie... C'est 10 plus 8, 18. Bien, mais je ne vais pas vous laisser sur votre fin comme ça, parce que quand même, euh, euh, il faut quand même donner de quoi euh, rebondir, naturellement. Et puis que ce soit simple, et puis euh, direct, d'accord Bien, alors on y va pour la petite démonstration, vous allez voir, euh, qui se trouve ici. Alors, vous savez que... Dans, dans tous les combats, vous avez, quand vous avez des adversaires qui montent sur le ring, ils sont de poids, euh, du même poids. Hein. On ne va pas mettre un poids, un petit poids avec un grand poids, un petit poids avec un grand poids, euh, c'est toujours, disons, équilibré. Ça, c'est dans le côté, disons, physique, hein, pour la boxe, euh, voilà. Et pour, disons, euh, les combats, euh, on va dire là maintenant, on va passer carrément dans le côté, disons, quelque part de spirituel. Spirituel, là, on parle d'âme, on parle de lumière, on parle de combat. Eh bien, euh, naturellement, il y a toujours eu, disons... Une, un, un, un personnage qui était absolument, disons, fantastique, qui avait une force fantastique, qui était capable de combattre, disons, une autre personne qui était l'adversaire et qui avait quand même le même poids, quel adversaire, ça veut dire, disons, quelqu'un qui a le même poids, qui a la capacité, justement, de mettre K.O. l'autre et tout, et donc, on y va pour les ressources, on cherche ses propres ressources. Bref, vous voyez, donc là on parle toujours de même poids. Alors on va voir comme le 666 et le 666 à ah, télèbres, le 666 lumineux. Et euh, là que j'ai juste dit avec 18, 3 x 6, 18 et tout. Et maintenant on va les voir ailleurs. D'accord Alors figurez-vous que le serpent, alors euh, en hébreu ça s'appelle Narache. Alors là je vais. Euh, vous le mettre en, en chiffres. 300, euh, c est, c est, c est 50 plus 8 plus 300, ça fait 358. Hein, D'accord Ça c'est voilà bon. Et puis après, vous avez le, euh, le Machia, donc Messie. D'accord Eh bien, là, je compte, ça fait 40 plus 300 plus 10, ce qui est de, de la Vierge, et plus, disons, euh, le 8. Et là, on s'aperçoit qu'effectivement, eh bien, vous avez. Le 18 qui apparaît ici, vous voyez, donc « vie » dans euh, l'intérieur, disons, euh, de du, du, du mot qui compose, enfin, des, qui compose, disons, son, son nom. Il y a deux noms différents et tout. Et voilà. Alors, d'un côté, qu'est-ce que c'est Je vais la faire courte. Ils ont le même poids, là. Hein vous voyez, hein ils ont vraiment le même poids. 358 d'un côté, 358 de l'autre. Mais il y en a un, où il y a la lumière dedans, il y a la vie. D'accord, c'est le Messie. Bon, euh, c'est le fameux 666, lumineux. Hein Et ensuite, le serpent, vous allez voir, alors il y a une espèce, disons, de... Euh, il y a un truc qui ne me plaît pas, c'est parce que, regardez, euh, il y a un 8 qui apparaît, le fameux 8 qui apparaît, là, ça fait, disons, euh, le 50... Euh, c'est le, le fameux, euh, c'est lié au scorpion. Euh, ça n'a rien à voir avec le signe des scorpions, moi. Hein. Euh, une lettre peut décliner plein de choses, plein de choses. Et cette lettre, si je vous la montre, disons, différemment, vous allez voir à nouveau plein de choses. Mais là, je parle du serpent. Hein. Et donc, il y, y a une façon, disons, très anguille, sous roche, naturellement, et euh, quelque part, euh, le, le, c'est ce fameux 300, hein, qu'on retrouve, disons, autant dans le Messie et autant, disons, dans le serpent, c'est qu'ils ont une force de feu incroyable. Mais il y en a un, quelque part, c'est pour enterrer, vous voyez, le 8 c'est le cancer, donc l'humanité, la population, il y a un but, disons, de mise en esclavage, de mise à terre, d'asservissement. De l'autre côté, vous avez le Messie qui lui dit non, le feu, moi je vais l'emmener pour que, pour amener la lumière de façon à ce que la population retrouve sa vie. C'est énorme Vous voyez, c'est tout à fait énorme. Alors là, maintenant, je vais aller voir euh, autre chose, tout simplement, hein, euh, un petit compte euh, comme ça, tout, tout bête. Hein, D'accord La Lune, je vous avais dit euh, que euh, c'était la, euh, la 22e carte, elle était portée par la 22e carte, et que son nombre était 400. Et que si on divisait 400 par 22, on trouvait 18. Hein. Je vous avais dit, à un moment donné, effectivement, que le roi David avait 18 femmes et il avait donc 400 enfants. Sachant que le roi David, il est considéré, par, je crois, par toutes les, les, les religions monothéistes, là, je, je, je suppose, je ne veux pas trop m'avancer, comme, disons, un, un, un, très, un très grand roi, et donc, dans sa lignée, il y aurait le fameux messie, voilà Vous, vous, vous comprenez, c'est rigolo ça, hein, cette chute, c'est quand même assez hallucinant Bien, alors là je retiens le, ce 400 là, ce nombre 400 que j'ai reporté ici, vous voyez 400 Bien, euh, pourquoi Parce que tout simplement, bah, le cancer implique, disons, sa planète qui est la Lune et là, le lion, et sa planète, c'est le soleil. Et donc, la 20e, c'est la 20e carte. Et non, c'est la 11e carte, mais son poids, c'est 20. Eh bien, j'ai mis 20 ici. Et là, Saturne, eh bien, c'est la deuxième euh, carte, deuxième, euh, deuxième lettre, donc, euh, qui est ici. Et j'ai mis le 2 ici. Donc, j'ai additionné tout simplement le poids, hein, vous voyez. Le poids euh, de ces trois euh, cartes qui sont vraiment euh, omniprésentes. D'accord On est d'accord Bien. Alors, en ce moment en plus, c'est pendant quelques temps encore. Euh, donc, j'additionnais, ça me fait 422. Qu'est-ce que c'est 422 Eh bien, on retombe à nouveau sur... La 22e carte hein, qui porte le poids 400. Je vais peut-être vous la montrer, cette carte, quand même, parce que je pense, disons, à, à, à des personnes peut-être nouvelles qui arrivent, disons, sur, sur, ma, sur ma chaîne, là, comme ça, avec cette carte. Ça, mais qu'est-ce qu'elle est, -ce qu elle, elle, elle, elle, est pas, elle, elle est pas malade, celle-là. Qu'est-ce qu'elle est en train de nous raconter le poil, le machin, le truc, enfin bref, et je comprends, et je comprends, mais il y a d'autres vidéos les amis, il y a d'autres vidéos, hein. voilà, alors, ça c'est la fameuse lettre, hein. Hein? voilà, et avec euh, cette lettre, avec cette lettre a été créée la lune et le jour vendredi, vous voyez, hein, hum? Euh, donc le Zodiac, hein, donc du vendredi, les deux Zodiaques, hein, donc c'est le fameux taureau, hein, et c'est la fameuse balance. Donc là, il y a une question, disons, de justice sur Terre, là, qui arrive avec ça. Et là, on voit qu'effectivement, la Lune n'a qu'un Zodiac, hein, elle patronne qu'un Zodiac, et c'est le fameux cancer. Hein. Bien. Alors là, il y a le côté, disons, quand on lit toutes les lettres qui sont inscrite donc sur cette carte vous voyez là et eh bien euh, on peut traduire par euh, quelque chose qui est très ordinaire et en même temps phénix ouais, phénix avec un une pensée naturellement pour disons euh, euh, ce qu'on fait de la vie, on va dire ça comme ça, tout simplement. Là, on, on en est, disons, à la fameuse lune, hein. voilà, tout simplement. Et là, on s'aperçoit qu'effectivement, avec cette, cette petite vidéo, là, que je vous ai fait, que ce soit de Nostradamus, ou alors les cartes, tout ce qui est encodé et tout, c'est une période, à l'heure actuelle, disons, qui est, euh, qui est décisive, hein qui est décisive où chacun, disons, euh, peut, peut, peut se, se réveiller et, et comprendre disons ce qui fonctionne de bien dans sa vie, ce qui peut améliorer ou pas, et, et voilà, et si la personne ou les personnes, là je, je, je, je parle vraiment parce que là derrière vous avez vendredi et vous avez vu à quel point, disons, malgré tout il y avait Vénus qui était, disons, importante, euh, dans ces deux signes vénusiens, donc, euh, eh bien, c'est d'avoir euh, une conduite correcte, une parole correcte, une action correcte, etc., correcte et correcte et correcte et correcte, harmonieux, de façon à... Même si on ne peut pas faire la paix dans le monde, on peut faire la paix en soi, on peut être bien, si les choses ne vous intéressent pas, partez, si, ne vous, le mieux, c'est de ne pas vous mêler, disons, des euh, euh, les revendications, naturellement, il hein, y a des choses, il faut avancer, il faut faire les choses, etc. Hein, bon, d'accord, c'est normal, il y a une espèce de combat, là, dans notre vie, tous les jours, quand on se lève, il y a des tas de choses à faire, il faut mettre les choses en place. Il hein. euh, y a un côté, quand même, qui est très concret, là, il hein, ne faut, faut pas penser, il euh, y a quelque chose, disons, de journalier et de concret. Ça sans aucun doute, je veux simplement dire de euh, de s'imposer, quand on a, on doit réclamer des choses et tout, et disons être carré, mais par contre, il, le, le côté de, de hurler, de maudire, euh, de taper sur les autres, de taper sur telle famille, de taper sur telle décision, des fois les gens ils savent même pas ce qui se passe et ils ont des avis sur tout, vous voyez, hein. donc euh, il faut vous éloigner euh, de ça de façon à justement pouvoir profiter vraiment de toutes les énergies qui arrivent en ce moment parce que c'est quand même une grande, grande période, disons, de miséricorde qui arrive, parce que ce sont des, la, la fin des temps, d'une époque, ce sont des temps qui sont très durs, et naturellement, eh ben, tous ceux, disons, qui peuvent, vous savez, c'est premiers qui, hop, là, on les, on les sort, on les sort, on les sort, mais il faut quand même, disons, que chacun ait cette capacité, disons, à comprendre qu'il faut, euh, la cour, elle est pleine. Elle est, elle est pleine, elle est pleine de, de plein de choses vilaines. Vous comprenez, ce n'est pas la peine d'en rajouter, c'est maintenant on, wow, on va vers l'air du Verseau. Hein? Voilà, tout simplement, on va vers l'air du Verseau. Alors, pour ceux qui ne suivent pas mes, mes vidéos, l'air du Verseau, on y est déjà, hein? mais c'est comme l'aube. Il y a un moment donné, ça glisse, vous voyez euh, voilà, ça glisse, il y a le poisson qui part et il y a le verso qui arrive, ça fait comme ça, c'est un petit peu, hein, d'accord, alors là, d'un côté, il y a le verso qui arrive et de l'autre côté, il y a les poissons qui partent, voilà, mes amis, hein? donc, euh, ben écoutez, regardez les autres vidéos parce que je ne vais pas recommencer là-dessus parce que j'ai fait ce qu'il fallait faire euh, mmh. euh, au point de vue, disons, euh, euh, vidéo, hein? concernant ça, surtout les derniers temps. Bien, mais écoutez, j'espère que cette, ce petit 18, là, vous aura plu, donc il correspondait à Nostradamus à la carte de la Lune, donc qui est au signe, naturellement, euh, du Versouf. Tout simplement, voilà, on a cherché un petit peu ce qu'il a voulu encoder par rapport à ça. Eh bien, euh, je vous quitte, je vous like, euh, partagez, bien sûr, et puis je vous retrouve également euh, sur mon site, tarot ou des 5 soleils.com tout simplement et vous pourrez découvrir disons euh, mes services hein, voilà et bien mes amis je vous like et à la prochaine vidéo salut salut